Bonjour à tous, ici Vince Wu de Nice Fiction, 7ème édition. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition numérique. Et je ne suis pas seul, je suis avec euh, Benjamin Dibling, une bonne compagnie du JDR français. Bonjour Benjamin. Salut, comment ça va Ça va super, merci et toi Ben Nickel, euh, petit vendredi soir, à parler de jeux de rôle, euh, que demander de plus ah, mais il n'y a pas de, pas de bonsoir pour parler de vendredi de, de JDR. Et ça fait très plaisir d'être en ta compagnie. Tu es beaucoup de choses dans le milieu ludique français de choses que je ne sais pas trop parfois compenser donc commençons par le, le commencement comme on dit veux-tu bien nous parler de toi de qui tu es et de ce que tu fais euh, alors oui c'est gentil de me présenter comme ça alors moi c'est vrai que je traîne dans le milieu du jeu de rôle depuis pas mal de temps ça fait 25 ans que j'ai commencé le jeu de rôle ça, ça, ça, ça me fait rigoler parce que j'ai joué il n'y a pas longtemps avec euh, avec une personne qui a organisé le festival, le premier festival où je suis allé quand j'étais gamin, euh, qui s'appelle Zoran, et depuis que j'étais gamin adolescent, je rêvais de jouer avec lui, il n'y a pas longtemps, j'ai pu okay. jouer avec, euh, avec lui grâce au fait qu'on joue de plus en plus en, en VTT, en virtual tabletop, et il nous a masterisé une okay. super campagne de Vesson. Euh, oh. C'était cool, donc ouais, bah moi je, comme, je, suis, je suis scénariste de jeux de rôle, euh, J'ai organisé des conventions de jeux de rôle, euh, notamment un festival qui s'appelle Oniria. J'ai filé un coup de main à des conventions des copains. Euh, à une époque, j'écrivais des scénars pour euh, ben, le, le festival du jeu à Cannes, pour euh, Troll Lune, les Tisseurs de Rêve, etc. Voilà. C'est là où j'ai commencé un peu à rencontrer pas mal de monde du milieu, euh, des éditeurs, notamment les de jazz qui m'ont euh, proposé d'écrire mon premier scénario qui s'appelle Weep It Roses, euh, qui est donc les, les roses fauchées, et qui est un scénar de crime qui se passe à Londres, que, qui est très personnel en fait, euh, qui est, voilà, que j'ai eu Ultra adoré écrire. Très personnel. Euh, en quoi est très personnel celui-là par rapport à d'autres euh, Tu sais, je pense que c'est le, le dans, dans le cinéma, on dit que les, les, les premiers films, tu mets, tu mets tous tes trucs parce que tu n'es pas sûr d'en faire un deuxième. Euh, je crois que j'ai fait un peu ça où j'ai mis, euh, mis plein de choses. Alors, je vais un peu spoiler, mais euh, bah, j'ai mis Jack Léventreur. En gros, ça se passe dix ans après Jack Léventreur et il y a de nouveau euh, des crimes qui pourraient penser à ça. Et en fait, donc j'ai mis un tueur en série dedans, euh, parce que je suis vraiment passionné par, euh, par tout ce qui est euh, la criminologie, etc. Euh, j'ai mmh. mis euh, Alice au Pays des Merveilles, euh, dont j'ai euh, oh. un milliard d'exemplaires. Euh, ah, bah, D'ailleurs, on voit euh, juste par là un livre sur la police, la, la police criminelle. Ah oui, oui. Euh, il y a ce petit, voilà, j'ai toujours un petit livre d'Alice au Pays des Merveilles euh, que Sandy Julien m'a offert d'ailleurs. Euh, très bonne référence. Oui, ouais, que, que en gros, il y a un twist au milieu du scénario où tu te rends compte qu'en fait, euh, Lewis Carroll s'est inspiré de la réalité pour… Euh, pour écrire Alice au Pays des Merveilles, et tu, tu, tu te retrouves à, à baigner dans ce milieu. Et voilà, c'est juste c'est un, un livre que j'aimais beaucoup. C'était un moment où j'avais besoin de parler de l'adolescence perdue. Et donc, euh, mmh. donc voilà. Donc, c'est un de un, un, mes que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire, que j'ai relu récemment, après dix ans, de, sans le relire. Et j'ai fait, ah, c'était quand... pas mal quand même. Et peut-être qu'à la nouvelle lecture, tu redécouvres des choses Complètement. Il y a des trucs où j'ai fait quoi C'est moi qui ai écrit ça euh, euh, <rire> Genre il y a des citations. Euh, euh, alors ben, les citations, c'est pas moi qui les ai écrites, mais j'ai fait, Waouh, elle est super cette citation que tu avais choisie il y a 15 ans, euh, tu vois. Euh, c'est ça que tu te dis, mais j'avais peut-être d'une à l'époque déjà. Ouais, c'est euh, assez marrant. Euh, donc ouais, après j'ai fait une petite pause parce que j'ai fait un, un diplôme dans le cinéma. J'ai commencé à travailler dans le cinéma, puis dans le jeu vidéo, dans une société qui s'appelle Quantic Dream, une société de jeux vidéo. Après, je suis parti en Australie, j'ai fait un master d'écriture qui m'a beaucoup aidé et qui m'a remis plein de choses en perspective sur le, sur le jeu de rôle. Et donc, quand je suis revenu, j'ai commencé à travailler, sur un, je suis revenu à, à Paris, j'ai continué à travailler dans, à Quantic Dream, qui est eu gentillesse de me rappeler dès que je suis arrivé. Et j'ai commencé à écrire des scénarios de jeux de rôle pour les jeux des copains, donc pour Mut, pour Estéren, pour Dragon, pour K'too no Kami, voilà, pour des Tales from the Loop. Là, j'ai un, un scénario de Vermine en cours d'écriture, Vermine 2047. Et, voilà. et petit, il y a à peu près un peu plus d'un an, euh, un peu plus d'un an, j'ai rejoint l'équipe de Let's Roll et on a vraiment poussé euh, le fameux projet Let's Roll. Un petit projet qui nous a pris quelques heures. Euh, non, voilà, qui a été gentiment financé en 20 minutes. Ouais, ça, ça a été dingue, on ne s'y attendait pas. <rire> oh là là. Euh, Donc, il y a prescription, mais c'est vrai qu'on on voulait lancer en septembre 2020 le Kickstarter. Puis, on s'est dit, on n'est pas prêt, on va l'a repoussé octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, et puis finalement, février 2021, euh, on l'a lancé, mais parce que ben, rien que la vidéo d'introduction, elle nous a pris un temps on l'a fait avec mon meilleur ami, euh, Fabrice, euh, mm -hmm. et on, on, en a, on a passé quelques heures dessus. Euh, D'ailleurs, je remercie tous les copains qui nous ont fourni des illustrations, euh, Loïc Musy, euh, Olivier Sanfilippo, voilà, les écuries d'Ogias, tous, tous, tous les partenaires de Let's Roll qui nous, ont, bon, euh, voilà, qui, ont, qui nous ont fourni, qui nous ont aidé à faire que la bande-annonce défoncer, et puis, voilà, puis toute l'équipe de Let's Roll derrière quoi, qui, qui, a, qui a fait que ce Kickstarter a marché. Quoi. Comment tu as pu rejoindre cette équipe de, de l'Estrol À la base, c'était déjà un projet qui était gentiment en gestation. Euh, Ou tu as rejoint le projet sur le tard euh, J'ai rejoint le projet à, à ses débuts parce qu'il y avait un, un, un, un YouTuber qui est aussi auteur de romans de jeux vidéo euh, qui s'appelle Xerve. Euh, on se suivait sur Twitter, on, on, avait, euh, on avait déjà discuté ensemble, il était venu me voir aussi sur Paris et, et connaissait mon amour du jeu de rôle. Et il me dit, il ah, y a un ami à moi, donc Jonathan, qui est le, le, le créateur de Let's Roll, le fondateur de Let's Roll, qui est en train de monter un projet, mais voilà, il a besoin de retour, on a, on a besoin de, voilà, de feedback, de discussion. Et on a, on a commencé à échanger et le projet était vraiment à ses, à ses débuts. Et John et, et XR m'ont dit, bah, tu sais quoi, vas-y, on est en train de monter une équipe pour vraiment lancer la machine Let's Roll. Et on, a, on aimerait bien que tu rejoignes l'équipe. Et donc, on est passé, bah, ils sont passés de, de, de ce petit duo. Euh, on était quatre, même s'il y a d'autres personnes aussi qui gravitent autour. Et voilà, on a constitué une petite équipe. Et là, on a fait OK. Kickstarter, nous voilà, et on a, et on a fait 2020 dessus. C'est le cas de le dire, euh, clac, clac, parce que vu la, vu la réussite que vous avez obtenue, c'était vraiment euh, du gros calibre, on va dire. Ah, C'est gentil, euh, c'est gentil. Mais je pense vraiment que… Ah, ben, c'est euh, la réalité. Hein. Mais on, a été, on a été super euh, bien soutenus par… Euh, par euh, par, par des gens qui sont super comme Eldercraft ou, ou le studio Agathe qui sont venus euh, avec leur expérience de Kickstarter nous, nous, nous donner des conseils pour affiner notre Kickstarter affiner notre message on a aussi une super communauté euh, la communauté ben, qui, qui est sur Discord euh, sur le Discord de Let's Roll euh, qui est en, pff, une communauté en or il n'y a, a, a pas à dire quoi et oui, c'est vrai que c'est une, com une communauté qui, euh, qui est très très en attente de ce genre de, de projet, très en attente de ce genre de médias. Euh, en fin de compte, Let's Roll, explique-nous qu'est-ce que c'est. Euh, alors, bah, Let's Roll, c'est tout simplement euh, une plateforme pour faire du jeu de rôle en ligne. Euh, libre, euh, ben, euh, super facile d'accès, euh, super ergonomique, euh, qui s'adresse autant aux, aux débutants et aux narrativistes qu'aux aux gens qui ont envie de faire du donjon et dragon avec, des, avec des, des, des battle maps. Euh, elle est gratuite, sans abonnement. Euh, et il n'y a aucune fonctionnalité qui est derrière ce qu'on appelle un paywall parce que c'est vrai que c'est un peu un langage de jeu vidéo mais il n'y a aucune fonctionnalité où tu dois payer pour y avoir accès on est encore en alpha euh, et grâce au kickstarter on va passer en bêta donc c'est aussi des termes très, très jeux vidéo mais en gros on était en alpha c'est à dire que la plateforme, plateforme n'est pas finie euh, et qu'on l'a ouverte à un certain nombre de personnes donc là on a plusieurs milliers d'utilisateurs au quotidien. En, en en, l'alpha est fermé, c'est-à-dire que les seules personnes qui ont accès, c'est toutes les personnes qui sont inscrites avant le Kickstarter et, et qui ont souscrit au Kickstarter. Donc ça fait déjà, nous, on considérait que ça faisait déjà une bonne base pour euh, crash tester euh, euh, et playtester l'alpha. Et à partir de septembre, euh, ça sera ouvert à tous parce qu'on ouvre la bêta. Et là, euh, bah là voilà, n'importe qui peut venir jouer euh, et, et, et profiter de la plateforme. Et évidemment, il y aura énormément de nouvelles fonctionnalités. Alors énormément, il y aura des nouvelles fonctionnalités, d'autres qui vont arriver petit à petit. Euh, moi, je peux vous assurer, en tout cas, que nous, depuis le Kickstarter, ça cravache dur. Euh, notre, notre dev John est à fond, et, et ça, ça fait plaisir à voir. Quoi. Ah bah pour qui suit le projet, on voit régulièrement les les news, les mises à jour et les correctifs qui se qui se font à l'écoute de la communauté d'ailleurs, car il y a énormément d'éléments qui se qui se font remonter par les observations des joueurs. Ouais, bah c'est un c'est un des trucs qu'on on essaye vraiment de de, de, de garder le cap là-dessus, c'est on essaye d'être un maximum proche de de, de la communauté, euh, proche des gens tout simplement qui manipulent euh, Let's Roll. Alors on a bien conscience qu'au fur et à mesure que la plateforme, quand elle va grossir, ça va être de plus en plus difficile. Mais on se dit qu'en fixant des piliers euh, comme ça, dès le début, et en essayant de s'y tenir, on a des super modérateurs euh, que je salue, s'ils sont, sont dans le coin, et qui nous aident énormément, et qui sont vraiment en or, qui, qui répondent tout de suite, euh, dès qu'il y a des questions, qui nous remontent les, les, les problèmes, les questions, les interrogations, le mood aussi global. Euh, donc, ça, c'est vraiment euh, assez pratique. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de, de, de, de Let's Roll en termes de jeux vidéo, comme tu me disais, en bêta, crash test, ce sont en effet des termes très pratiqués dans le développement de jeux vidéo. Mais en fin de compte, Let's Roll reprend un petit peu des, des mécaniques et des principes de jeux vidéo. Let's Roll, c'est un petit peu le rencontre du jeu vidéo et du, du jeu de rôle euh, ça, ça, ça, ça sera un excellent débat, parce qu'en fait, le, le... moi, je vois, j'ai je, je, je mis... Comment le dire euh, J'ai flotté dans, dans pas mal de milieux différents, que ce soit le cinéma, le jeu vidéo, le jeu de rôle. Euh, j'ai commencé avec Donjons et Dragons, alors Advanced Dungeons and Dragons, euh, avec qui j'ai fait mes armes, j'ai joué à Vampire, j'ai joué à Shadowrun. J'ai travaillé aussi dans une boutique de jeux de rôle. Hein, donc, j'ai lu absolument tout ce qui se faisait entre 2005 et 2009. Euh, je pense que c'est là où j'ai eu ma, un gros boom sur ma culture, parce que j'ai lu tout ce qui se faisait avant. Euh, tous les gros vampires, euh, Shadowrun, euh, mon amour de Warhammer vient de là aussi. Et, et en fait, j'ai vu la, les, les, tous les aspects du jeu de rôle, c'est-à-dire autant un aspect qui souvent est proche du jeu de figurine, euh, que des, qui, qui est proche vraiment du, du théâtre, où moi j'ai eu des parties où euh, bah à partir du moment où on commence à mettre, moi je trouve, des décors, euh, des bougies, etc., on commence à théâtraliser, euh, il y a un léger, léger côté grandeur nature qui arrive, euh, et ça ne me dérange pas du tout, hein, je ne suis pas du tout en train de critiquer ça, au contraire. Et donc le fait que le, quand on, le jeu de rôle s'est vraiment développé en, en VTT, donc en Virtual Tabletop, qu'il y ait un petit aspect jeu vidéo qui soit apparu, moi, je ne suis pas surpris. Mais pour moi, ça reste du jeu de rôle. Ça reste, on est toujours en train d'incarner un rôle ou des rôles. Euh, il y a toujours un maître de jeu qui est en train de nous raconter une histoire. Euh, et, et donc, c'est… Ouais, pour moi, évidemment, il y a des, on a utilisé la Quick Bar qui, qui rappelle… Les grands jeux de rôle, euh, Baldur's Gate, Planescape Torment, World of Warcraft. Euh, euh, cette petite quick bar de raccourci qui fait un peu notre signature. Euh, et qu'on est en train de, de faire évoluer d'ailleurs, euh, qui va, je pense, qui, qui va être. On la garde, hein, vous rassurez-vous. Moi, j'adore, hein, honnêtement, j'ai une campagne de Donjons et Dragons euh, en ce moment, avoir ta petite quick, back, ta petite quick bar personnalisée avec. Des... Euh, donc, pour ceux qui ne savent pas, en, fait, en bas de Let's Roll, on a euh, 10, 10 cases où on peut mettre des raccourcis. Pour euh, bah, de vos compétences, ou de vos jets d'attaque, ou de vos sorts. Vous pouvez la personnaliser avec une petite image. Donc, euh, bah, vous pouvez mettre un raccourci vers, vos, vers les dégâts de votre boule de feu, mettre un petit dessin de boule de feu, et vous pouvez même mettre un petit son. Donc, Vous pouvez avoir euh, euh, le, le cri de lamentation euh, des gobelins en train d'hurler « Ah, oh, je suis en feu <rire> !» non, non, mais vous pouvez avoir le bruit d'une boule de feu. Quoi. Alors, ah. c'est vrai que c'est un argument euh, qu'on peut même dire un argument marketing très intéressant de Let's c'est-à-dire qu'il est extrêmement personnalisable. Ouais, on, est, on a essayé de le personnaliser. Encore, je pense que là, on est, on est loin de la, la forme optimale, on va dire, du, du jeu de rôle euh, selon Let's Roll, parce que nous, on va... On, on, on a Will, notre, notre DA, qui, qui est en train de travailler pour qu'on ait des, des supers icônes, des, des, des, des magnifiques, des, une quick bar personnalisée en fonction du jeu. On est en train de travailler avec nos partenaires aussi. Donc, on a vu un certain nombre de partenaires qui ont commencé à proposer des packs. Donc, je pense notamment à SICO qui a proposé un pack euh, Crime Let's Roll, euh, qui va être, euh, ben, moi que je trouve déjà, les, les prototypes qu'il a montré, ils sont, ils sont très très beaux, et ça va être, euh, voilà, on n'est on pas encore dans la personnalisation la plus poussée qu'on veut, euh, mais ça va arriver notamment pendant la bêta. Ah oui, parce que comme tu dis, vous êtes encore en alpha, donc euh, beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses restent à faire dont, ah oui bon, en partie, plein d'autres euh, possibilités. Bah, c'est que le début. Il hein. faut vraiment se dire, euh, ouais. nous, on était, euh, on était niveau 1, euh, on, a, on avait nos petites ouais. classes euh, chacun et on a fait, euh, vas-y, viens, on se fait quand même un gros donjon, on <rire> le Kickstarter, on est sorti vainqueur, mais euh, avec des objets magiques, mais on ne faisait pas les malins. Et là, maintenant, on part, on se dit, ok, c'est cool l'aventure niveau 1, maintenant, on veut la grande aventure. Et, et donc, c'est pour ça qu'on... Ben là, on va passer. On est sur une langue, donc on est en anglais. Je sais que ça a été. Il y a certains Français qui nous ont, qui, qui pas qui se sont plaints, mais qui auraient bien aimé que ça soit en français. Nous, évidemment, on a l'objectif tout de suite d'être à l'international. Là, grâce au Kickstarter, on va être. Alors, si mes souvenirs sont bons, en allemand, en espagnol, en italien, en portugais, en anglais et en français. Euh, donc ça va être, ça, on, ça va être cool. Donc voilà, on est vraiment qu'au début là. Est-il possible de faire jouer des joueurs de plusieurs pays entre eux, avec bien sûr un système de sous-titres pour, euh, bon, histoire que si tout le monde parle dans sa langue, que, que ce ne soit pas la, la foire à tout le monde qui parle sa langue quoi. Alors, alors euh, non, mais parce qu'on n'a pas de système de génération de sous-titres automatiques. Euh, par, par contre, euh, oui, n'importe ben, euh, qui peut s'étoper, euh, hein, avoir son interface dans sa propre langue. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est vrai qu'il y a certains ah, jeux oui, où je n'ai aucun souci pour jouer en anglais. Bah, m ma fiche, elle est en anglais, mais j'ai un de mes joueurs, il, a, il peut avoir sa fiche en français euh, sans souci. Je vois une petite question de nos amis de Relice TV euh, que je, je salue et qui me demande le coup de cœur sur 2005-2009. Euh, J'en ai, ai deux, donc il ne faut pas m'engueuler. Euh, le premier, je ne vais pas dire un, le premier, c'est Crime avec cette nouvelle édition euh, voilà, qui est, pff, qui est trop trop belle. Mais alors, c'est… Évidemment, mon coup de cœur de l'époque, c'est la première édition, mais j'ai que la nouvelle édition à portée de main. Et surtout, euh, mon deuxième gros coup de cœur, c'est Hollywood, euh, qui, bah, qui adorait découvrir, lire, euh, masteriser. J'ai masterisé une énorme campagne à l'époque euh, sur plusieurs mois. On jouait tous les vendredis. Et ouais, ça a été mes deux grosses claques parce que euh, je faisais que du Donjon et Dragon, du Cthulhu et du vampire à l'époque et j'avais lu beaucoup de choses comme Warsaw euh, euh, euh, oh, comment il s'appelait soda voilà plein de jeux indés j'avais adoré euh, Dark Plague tous les jeux John Doe et puis d'un seul coup je vois, je vois débarquer Crime euh, puis Hollywood peu de temps après et je fais waouh c'est quoi ça ah bah, c'est quelque chose qui a dû te parler assez rapidement parce que tu me disais tout à l'heure que tu étais euh, un peu naturellement passionné <rire> par tout ce qui était euh, qu enquête thriller euh, Jack l'Éventreur oui, exactement. Je pense que, tu vois, c'est euh, moi, je me rends compte de plus en plus, j'aime beaucoup Lovecraft, j'aime beaucoup les écrits de Lovecraft. Il y a une petite carte de Kingsport qui est juste là, un peu, euh, un peu plus bas. que, que J'aime beaucoup, voilà, j'ai adoré lire les scénarios de Cthulhu, mais je me rends compte, en fait, de plus en plus que, euh, que j'utilisais Cthulhu même pour faire... Pour faire pas du tout c'est-à-dire faire des scénars avec des tueurs en série. Je pense que j'oscillais plus entre la série Fringe, Fringe X-Files, le jeu culte, que, que du Cthulhu. Et c'est pour ça qu'en crime est arrivé, et mon amour du, du, du fantastique saupoudré dans ce genre de scénario a vraiment fait écho, en fait. Et bon, mmh. et Hollywood, juste, le système est génial, l'univers, il défonce, je rêverais, je rêverais d'en faire une série télé, une série d'animation, ça serait magnifique, bref. Ah bah après, let's roll, pourquoi pas lancer une nouvelle idée dans ce sens-là Franchement, je, je, si, si je trouve la formule pour arrêter de dormir, sans souci, quoi. Oh, la salle du temps de Dragon Ball, mais bon, pas pour mais... tout de suite <rire> du coup, pour tes écritures sur crime, c'est est-ce euh, que c'est crime qui t'a demandé, donc euh, psycho, ou est-ce que du coup c'est toi qui avais fait d'abord des choses dans ton coin, qui ensuite a proposé euh, spontanément tes écrits qui ont et qui ont été euh, appréciés. Alors. Euh, donc à l'époque euh, je pense que ça devait être vers 2008 2009 euh, donc hier quoi il euh, ya j'organisais un festival euh, donc à marseille en fait j'étais à marseille je travaillais dans une boutique de jeux qui s'appelait la crypte du jeu et je faisais mes études à marseille saint charles où j'avais monté un club de jeux de rôle et euh et où j'ai rencontré beaucoup de, beaucoup de gens que, que je respecte encore énormément maintenant. Euh, et j'avais monté donc ce festival qui s'appelait « Il était une fois, oniria ». Et j'avais fait 50-60% des scénarios de la convention. Euh, parce que ben, euh, pour le coup, ben, quand tu organises pour la première fois un festival, euh, tu as encore tout à prouver. Et donc, j'ai bah, passé, passé des nuits blanches à écrire des scénars, et notamment un scénar pour crime euh, qui s'appelait euh, « voilà Roses". Et j'ai invité, il y avait, euh, il y avait à l'époque, les écuries d'Ogea Psycho n'existait pas à l'époque, euh, qui étaient venus, et ils, je leur demande, est-ce que ça vous dirait de masteriser au, aux gens mon scénario pendant la convention Ils le masterisent, et puis après, ils viennent me parler… Ils vient de me dire bah, « il est génial ton scénar, est-ce que ça te dit qu'on le publie ?» Alors t'imagines, moi, une fois que j'avais pas de moustache, j'avais à peine la barbe, je devais avoir 19-20 ans. La moustache a poussé d'un coup. Et je fais « mais non, mais, mais oui, bien sûr, euh, je signe où euh, je, et, euh, je remercie encore euh, Yann Lefebvre qui m'a vraiment pris sous son aile et qui m'a vraiment expliqué plein de choses pour, euh, bah voilà, pour pousser ce scénario et en faire le scénario qu'il est aujourd'hui. Et, et ouais, et puis, euh, entre-temps, bah, il m'a fait relire Paris Ombre et Lumière, faire des retours, que ce soit à la fois de l'orthographe, où je ne suis pas spécialement bon, mais surtout sur la forme, sur les idées. Euh, voilà, et donc, c'est vrai que c'est une collaboration est née de là. Euh, j'ai travaillé aussi avec euh, les écuries hein, à l'époque. J'avais fait, euh, euh, fait chef de projet sur des scénarios euh, où j'ai euh, des très, très bons souvenirs. Euh, il y a un scénario avec Guillaume Fréry, un autre avec Maillard Chakheri qui l'avait écrit. Euh, ouais, c'était des très très bons souvenirs. Et malheureusement, après, voilà, j'ai commencé mes études de cinéma et, euh, et j'avais un peu, tu vois, c'est un peu tableau rase ou bah, un coup de poker plutôt pour en se disant Je quitte dis je connais personne dans ce milieu, j'ai très envie de. Bah, d'essayer de, de tenter ma chance. Donc, j'ai dû, dû mettre un petit peu de côté le jeu de rôle, même si je faisais quelques parties avec des, des, des copains étudiants, euh, parce que je voulais vraiment partager ça. Je me rappelle que je leur avais masterisé Patient 13 et Notre Tombeau, qui sont des jeux quand même très cinématographiques. Euh, mais mais j'ai mis ça un peu de côté, donc j'ai quitté les écuries d'ogias à ce moment-là. Et voilà comment est, est née ma première, euh, ouais, ma première publication en tant qu'auteur. Mais c'était cool parce que euh, j'avais... Il y, a, il y a un truc que je fais encore maintenant et ça m'a fait rire, c'est que je me rends compte que je suis, euh, j'en parlais d'ailleurs avec, euh, avec un ami, Mike, euh, c'est que je suis plus réalisateur que scénariste et quand j'écris un de mes scénars, souvent il y a beaucoup de mise en scène, de propositions, de descriptions de lumière, euh, de, de descriptions de comment jouer un PNJ, euh, et, et beaucoup d'idées de modules par exemple, c'est vrai que Reppy le scénario, je propose euh, carrément une option sans fantastique euh, ou 100% réaliste et une version complètement fantastique et je dis aux maîtres de jeu euh, un, vous n'êtes même pas obligé de choisir c'est-à-dire qu'il y a une partie de vos joueurs qui peuvent avoir cette option fantastique et une partie de vos joueurs qui ont l'option réaliste et tant mieux, ils vont s'engueuler à table euh, et, euh, et ou un deuxième euh, un, comment dire une, une, une... Ouais, voilà, je propose des modules, euh, soit fantastiques, soit réalistes, euh, euh, comme ça, quoi. Tu parlais tout à l'heure de ta conférence, euh, de, ta, de ton spectacle, fin, de, de Oniria, je pue mes mots, Pardon, où tu de ceci. <rire> où tu avais écrit toute la nuit des nuits blanches, on sent, quand, quand tu dis ça, que ça, ça te prenait aux tripes et on sentait quand même, même si c'était fatigant, on sentait quand même la, la passion de l'écriture, l'envie de vouloir faire, de continuer, mettre, mettre en pratique tes idées. Bah alors, en fait, c'était... C'est un truc très rigolo. c'est À l'époque, je faisais des études de, de mathématiques et d'optique euh, et d'informatique. Donc, vraiment, le truc très, très, très euh, voilà, poussé physique, maths, etc. Et j'étais euh, à fond dans les assos. Euh, donc, euh, on avait monté un labo photo, on avait monté un, un, un truc de répète de musique, euh, on avait un, un ciné-club. Et, et je m'en rappelle, on devait être en... 2008 ou 2009 réunion de septembre et euh, avec tous les donc tous les, les, les responsables de chaque département et donc moi j'étais président de ces assos et je leur dis les gars cette année faut qu'on fasse du lourd donc première chose pour le club de jeu de rôle je veux qu'on organise une convention c'est la première année de il était une faune hier. la beau photo je veux qu'on organise une énorme expo euh, donc euh, dans, dans marseille euh, le le Deuxième, euh, le, le, le, le, je voulais organiser un concert avec la salle de musique et le, et le, le, le ciné-club, c'est ça qui était génial, je leur ai dit « il faut qu'on fasse un film ». Et on me dit « attends, mais est-ce que tu as un scénar et ?» et je leur ai dit « non, non, mais les gars, il mais, mais faut qu'on fasse un film ». J'avais ce truc un peu viscéral où j'avais besoin de faire des choses en fait. Et je me retrouve à essayer d'écrire un long métrage alors que je n'ai jamais fait d'études de cinéma. Et évidemment, je n'ai pas réussi à faire ce film. Spoiler, je me suis pris un mur quand j'ai commencé à chercher des caméras, des financements et tout. Et, par contre, il y a un truc, c'est que j'avais besoin de faire des choses. Alors, il s'avère qu'on a quand même fait une expo avec le, le Club Photo, on a réussi à faire un concert, on a réussi à faire euh, un petit festival de cinéma où on, a mis des, on diffusait des films le soir. Mais surtout de ce que je retiens de cette période, c'est une arme une, une envie de faire des choses et d'écrire euh, des scénarios. J'ai écrit un, un, le scénario de l'ORS, par exemple, de la convention, je l'ai écrit en une nuit, de toute façon il n'y avait pas le choix, hein, il y a moment, mais, mais j'avais voilà, envie d'écrire. Et, et c'est ce qui m'a permis de comprendre que je voulais faire des études de cinéma, hein, tout simplement. Alors là, on parle depuis tout à l'heure, on est en visio tous les deux, donc on est physiquement loin, mais je ressens ton envie d'exprimer <rire> des choses jusque-là, je ce c'est est incroyable. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un peu quelles sont tes. tes principales aspirations, euh, les choses que tu avais regardées dans ton enfance ou dans ton adolescence, des séries, des, euh, des choses que tu as lues et que des choses qui t'ont vraiment prise et qui t'ont motivé encore aujourd'hui pour, pour faire des choses, transmettre des choses C'est une super question. J'ai fait un, un, un cours de narrative design hier matin et c'est la première question que j'ai posée à mes étudiants. Euh, donc j'avais j'ai un petit groupe de huit étudiants là que je vais suivre de, qui font un master d'écriture. La première qu truc que je leur ai dit, parlez-moi d'un truc qui vous fait vibrer mais tellement fort que vous avez envie de me le partager, de me le coller dans les mains et de me dire euh, écoute cette musique ou lis ce livre ou, ou fais ce jeu vidéo etc. Et, et donc, donc, je, donc je comprends tout à fait cette question. Euh, alors je dirais que ça dépend des périodes. Tu vois quand j'étais ado il y avait il y avait plein de trucs qui me faisaient vibrer. Euh, j'adorais euh, j'adorais le, le, le sens épique de Dragon Ball, ce, ce côté euh, high fantasy collé à un nouvel univers. Euh, évidemment, Dragon Ball, c'est pas de la high fantasy, mais il y a un truc où on retrouve, on retrouve ça, surtout dans Dragon Ball. Euh, je suis un énorme fan de Buffy contre les vampires. Euh, je trouve que cette série, quand, ben, quand j'étais ado, hein, j'étais ultra fan. Euh, il y, y a beaucoup de choses quand tu es ado, tu sais. Il y, y a un côté où, euh, où, où tu, tu tournes de partout et tu découvres que des trucs de dingue. Je ne sais pas si, mais quand tu es ado et que tu lis pour la première fois euh, les bouquins de Kadik, tu te dis, mais pour, pourquoi, pourquoi on ne les a pas fait lire plus tôt Bon, déjà parce que tu ne comprendrais pas, et je ne suis pas sûr d'avoir tout compris quand j'étais ado. Mais, mais voilà, donc tu as, as un côté euh, dévoreur euh, où, où tout ce qui te tombe sous la main, tu le lis, tu le regardes. Tu sais, je me rappelle de. De, de, de Pulp Fiction euh, quand j'ai découvert Pulp Fiction et j'ai dit qu'est-ce que c'est mais oui mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie c'est-à-dire on peut faire ça avec des films euh, donc ouais quand j'étais voilà y a, y a, y, ça ça m'a nourri beaucoup en fait il y a un côté euh, vraiment ogre dans le sens où j'absorbais beaucoup de choses euh, je pense que maintenant je, je, je, je, je, je fais des références à ces choses-là sans, sans m'en rendre compte en fait euh... Là, là, là c'est quand même un côté Ogre qui a complètement orienté le, le reste de ta vie, on va dire, puisque tu as fait des études de cinéma là-dedans, tu continues à travailler là-dedans. Enfin, c'est devenu complètement, euh, tu travailles dans ta passion et tu continues à, à faire. Enfin, euh, la passion continue à t'animer dans tes activités professionnelles. Donc, euh... ouais, je, je, je touche du bois. J'espère que ça va continuer. Euh, le, le... Ah. le, ouais, il y a des, trucs... tu vois, il y a des moments de, de... Assez dingue euh, euh, récemment, c'est... Tu vois, je, on à la fin de D3, l'avant-dernier jeu, jeu vidéo sur lequel j'ai travaillé, parce qu'entre-temps, j'ai travaillé sur un jeu qui s'appelait Sea of Solitude, euh, D3 Become Human, quand j'ai travaillé dessus, on m'a beaucoup demandé comment... Comment on arrive à ce métier-là, donc c'est-à-dire diriger des acteurs sur un plateau de machine capture. Donc c'est vraiment faire à la fois la casquette de réalisateur et à la fois la casquette de, de, de, de, de responsable d'animation sur un plateau de tournage, quoi. Et, et je leur ai dit, mais c'est super marrant parce que j'ai fait des études de cinéma, j'ai fait aussi des études un peu de mathématiques, d'informatique, ben une licence. Et le truc qui me sert le plus aujourd'hui, c'est le fait que j'ai été maître de jeu pendant 25 ans, parce que. Parce que quand tu es, es, imagine que dans un gymnase, ben gymnase ouais, tu es dans, un, dans une pièce grise, avec une moquette grise, avec des acteurs qui ont une combinaison noire qui ressemble à un pyjama avec des marqueurs, et il euh, n'y et a rien, tu vois, il n'y a rien d'autre, et tu es là avec l'acteur, et toi, tu viens et tu lui dis, euh, tu es sur une terrasse, de nuit, sous la pluie, tu es un androïde. Euh, tu as un costard, euh, donc tu dois parler fort parce qu'il y a un hélicoptère, tu dois plisser les yeux parce que tu ne vois pas très bien, il y a un preneur d'otage en face, il y a beaucoup de tension. et toi, tu dois amener, alors qu'on est euh, le 17 août, et qui fait, euh, qu fait 40 degrés dans la pièce, tu dois lui faire croire à ce mec-là que euh, tu es, euh, es de nuit à Détroit sur un toit. Et ça, bah, ça on ne te, te l'apprend pas, il n'y a, a aucun manuel qui t'explique ça. Le seul, le seul endroit où moi, on m'a appris à à transmettre de l'imaginaire à partager de l'imaginaire c'est le jeu de rôle et donc pardon vas-y je suis trop bavard si tu as des questions ah non mais je ça. je t'en prie je tout vient petit à petit donc euh, j'allais oui. dire par rapport à ton expérience de, de mj bon là cela on parle vraiment limite de cinéma mais si c'est du jeu vidéo euh, bon on peut dire qu'on a des écoles de, de mise en scène de, de metteur en scène voilà pour ce genre de choses mais euh, Quoi de mieux que de l'avoir appris naturellement par des mises en scène du JDR euh, dans plein de situations, comme tu viens de dire bah c est, c est, c est... Quand on fait du jeu de rôle, euh, les mots qu'on choisit, si on s'en rend bien compte, on fait un découpage cinéma. C'est-à-dire quand tu es en train de dire à, à, au groupe, euh, alors que vous rentrez euh, dans la pièce… Euh, vous rentrez dans une grande pièce, c'est un bureau, il est mal éclairé et il y a juste un rideau qui flotte légèrement parce que la fenêtre est ouverte et l'orage rentre... Voilà, vraiment, il y a la pluie battante qui rentre dedans, il y a juste un réverbère qui éclaire ça. Et là, tout votre concentration, elle, elle, elle, elle, votre perception se focalise sur juste ce téléphone qui se met à sonner sur la table. Et le monde autour se fige. Ben ça, c'est de la mise en scène. Littéralement, c'est un plan large et un gros plan. Ben, c est, c est... Et ça, en fait, quand tu te rends compte que euh, ben, ta manière de décrire, ou ta manière d'écrire, ta... ben, c'est des images, ben, tu apprends en fait, à faire de la mise en scène. Quoi. Ah, et coucou à Olivier qui vient de débarquer. Olivier. Monsieur Sanfum. Le fameux Olivier. Ah, notre manpone préféré. Mmh. <rire> tu m'as parlé de Quantic dream, dream tout à l'heure. Ça ne m'étonne pas que tu me parlais de ça, car c'est quand même une, une société de développement de jeux vidéo qui est très orientée euh, vers, le, vers le cinéma également. On peut dire que leurs jeux sont des films interactifs. Alors, euh, ouais, moi, on, on... Non, je, pour, pour moi, en fait, on essaye vraiment pas de dire film interactif, mais parce que c'est un, un débat qui est vraiment très... Euh très ancré dans le milieu du jeu vidéo, pour nous c'est vraiment un jeu vidéo avec des codes du cinéma évidemment, qui vont être le montage, la direction d'acteurs, euh, un sens cinématographique, mais je comprends tout à fait que les gens l'absorbent comme un film interactif. Mais, mais pour moi, tu vois, le Bandersnatch par exemple sur Netflix, euh, donc, qui est euh, l'épisode interactif de Black Mirror, pour moi, là, il y a un côté film interactif parce que es, tu choisis juste deux trucs, puis il y a le film qui se déroule. Alors que dans, dans, dans le travail de Quantic Dream, on a, on a la volonté d'avoir une manette, d'être constamment la manette à la main et de faire des actions. Quoi. Mmh. Bon, pour ma part, j'ai une petite expérience avec Quantic Dream que j'avais adorée. C'était à l'époque Devi Rain. Ah, on était sûr que tu allais citer le jeu. <rire> Ça ah bah, en même, même temps, c'est le seul hein. que j'ai fait. Ouais. C'est le seul que j'ai fait. Et donc, donc lui, c'est carrément un film interactif, hein, puisque tu avances dans des scènes qui sont bon, déjà faites du début à la fin. Tu appuies sur des touches, c'est de la QTE, un coup de Time Event, comme on dit. Ouais. Bon, moi j'ai adoré, hein, puisque le, le déroulement m'a vraiment euh, tuné en haleine. Tu as travaillé dessus Non, je n'ai pas travaillé sur Eviane. J'étais en école de cinéma à ce moment-là, et c'était très drôle, parce qu'il y a euh, mon colloque était en étude de jeux vidéo et moi j'étais en étude de cinéma et j'avais vraiment, quand bah, je te disais tout à l'heure, arrêté beaucoup de choses, le jeu de rôle, j'avais aussi arrêté le jeu vidéo et il m'a dit ah, faut il faut qu'il fasse ce jeu et tout, je fais ah, j'ai pas le temps, il me fait ah, mais il y a énormément de codes cinématographiques, je fais ah, pff, je sais pas, il me fait il en traque un tueur en série, je fais ok, <rire> Là, tu m'as convaincu, bah, j'en parlais tout à l'heure, ma, ma passion pour euh, vraiment, euh, le côté Seven est un de mes films préférés euh, et donc ah. je me prouve. Ah, oui. à, à, à, à vendredi soir, on se prend des pizzas, on s'installe et je fais Heavy Rain. Et je me dis, waouh, quel claque, mais c'est dingue, mais c'est qui ces mecs qui bossent Et je me renseigne sur le studio et je découvre qu'ils sont français. Et là, je fais, waouh, très fort, punaise, ben, c'est vraiment cool. Et alors là, moi, j'ai un. Tu sais, moi, je, euh, je te parlais de Buffy, Buffy, elle a le. le, le le, un sentiment d'infériorité qui la pousse à un, ben un syndrome d'infériorité qui la pousse à un syndrome de supériorité, mais elle, tu vois, elle a un manque de confiance énorme. Moi, je me rappelle, mot pour mot, je dis à mon colloque qui me l'a ressorti beaucoup plus tard, oh là là là là, mais j'adorais juste passer le balai sur leur tournage, tu vois. Et, euh, et, et il se passe un an et, euh, et on me dit, euh, tiens, il cherche un stagiaire caméra. Et il y a mon directeur d'école qui me dit euh, « Hey, tu m'en as parlé ?» Parce que j pour le coup, j'en ai parlé à mes profs et tout des virines, parce que ça m'avait énormément marqué. Et ils, on me dit « Vas-y, viens, euh, viens, va à l'entretien. Euh, tu sais, n'as aucune chance, ils te demandent de parler anglais. Moi, je parlais anglais à l'époque comme une vache espagnole. Euh, alors, ça a changé entre-temps, vu que je suis parti en Australie, mais, mais à l'époque, on se fendait la gueule. J'ai hein. une, une anecdote sur mon premier cours d'écriture que je vous raconterai après euh, là-dessus. Et donc, je débarque à l'entretien. Et on me dit, euh, voilà, ben, c'est pour être cadreur. Alors, toute la partie cadre et montage, je savais que je gérais Et puis, on me dit, vas-y, parle en anglais. Alors là, le fou rire de mon… le, le prod devant moi… Euh, on fait, on a un fou rire ensemble ultra bienveillant de sa part. Hein. Et je me dis, bon, bah ben, c'est foiré l'entretien, allez, bisous. Euh, et, et je me dis, bon, euh, il me dit, ouais, tu peux parler de tes passions. Et là, je lui parle, mais pendant, euh, je sais pas, 15 minutes de jeux de rôle, de jeux de société et tout. Il me dit, OK, trop cool. Puis une semaine après, il m'appelle et il me dit, Ouais, c'est bon, c'est toi qui as le, le, le poste de stagiaire. Et je me retrouve, euh, mais vraiment, je me je, je, je rappelle dire, mais pourquoi Et ils me disent, oh, l'anglais, au pire, tu te débrouilleras, et puis, bah, c'est pas très grave. Et il me dit, mais, euh, mais on aimait bien ton côté, un peu, voilà, un peu multicasquette et tout. Et donc, je me retrouve à aller donc, euh, deux, trois jours plus tard. Le premier jour, j'arrive et là, je vois... Euh, je vois deux personnes en train de parler et je suis, mais c'est qui ces gens et tout. Et on me dit, ne crie pas quand tu vois euh, l'actrice. Je suis, mais je la connais pas. Moi, tu... et je la voyais de loin, puis je vois une petite nana et puis elle se retourne et c'est Hélène Page. Et voilà, et mon premier jour de tournage, j'étais très très fan hein, de, de son travail. Ouais. Et là, je fais, ah, d'accord, <rire> je, je crois que j'aime cette boîte. En fait, bah, tu vois, je me dis, Evie euh, Rain, c'était cool, mais il y a une étape au-dessus qui est en train de s'installer. Euh, ouais. euh, quand Et donc, tu es à ouais, l'intérieur. Voilà, c'est vrai que là, ça a été une connexion de plein de choses. Pour moi, le côté narratif, scénario interactif, le côté jeu vidéo, le côté cinéma, il y avait tout qui se rassemblait dans un projet sur lequel j'allais pouvoir travailler. Quoi. Et du coup, tu avais fait beaucoup d'études de, de, de cinéma et de, de scénaristique. Quand tu, tu racontes que tu étais plein d'inspiration, plein d'idées, on a l'impression que c'est une grosse boule d'énergie. Qu'est-ce que t'as apporté vraiment ces, ces études de, de scénaristique et ces études de cinéma? Est-ce que ça t'a appris à te canaliser, à peut-être être plus ordonné dans, dans tes travaux? Euh, bah alors, ceux qui me connaissent depuis longtemps euh, savent que je me suis quand même vachement canalisé, euh, mm. euh, non, notamment, je pense, <rire> Olivier qui est dans le chat, euh, qui, avec qui on a, on a eu quelques soirées mémorables dans, dans, dans notre folle jeunesse. Euh, mm. le... Non, en fait, alors le, le... j'ai fait des études vraiment différentes, c'est-à-dire la, la première vague d'études que j'ai faite, c'est tous les métiers du plateau. C'est-à-dire, euh, c'est pour devenir ce qu'on appelle premier assistant réalisateur. Donc, ce métier, en gros, c'est le chef d'orchestre du plateau de tournage. C'est-à-dire, c'est la personne qui va coordonner tout le monde, qui va assurer le bon déroulement de la journée. C'est vraiment quelqu'un, il a une partition en main, c'est-à-dire la journée de tournage, et il doit faire que euh, ça se passe bien. Donc, il travaille conjointement, évidemment, avec le réalisateur, la production, euh, etc. Et, et moi, j'avais… Euh, j'avais très envie, ne serait-ce que de devenir troisième assistant réalisateur dans le cinéma. tu vois. Euh, et d'ailleurs, j'étais premier assistant euh, au début de ma carrière, été, euh, euh, qui est arrivé il y a une dizaine d'années. J'étais premier assistant sur des courts-métrages, sur des pubs, sur des clips. Notamment, mon, mon tout premier tournage, c'était avec Monsieur Poulpe. Euh, pour ceux qui connaissent, qu'est-ce euh, qu que c'était drôle, c'était vraiment magique comme tournage. Euh, et, et donc j'ai vraiment appris tous les métiers du plateau on a appris à faire des castings mais par contre j'avais rien appris sur l'écriture et je commence à faire euh, des, des études euh, de, je commence pardon à travailler dans le jeu vidéo et je fais tout bien tout soul donc ça dure à peu près un an et il se passe un truc assez marrant où euh, j'avais fait il ya donc avant de rentrer à quantique dream j'avais fait un concours pour euh, pour pour euh, qu'on te paye un an d'études en Australie. Et pareil, là encore, je parlais, je parlais comme une bille en anglais. Donc, toute la partie anglais je me suis dit, bah, je vais avoir zéro. Euh, et sur les autres dossiers, je me suis dit, bon, j'ai à peu près assuré, mais bon, ils ne vont jamais envoyer un mec qui parle, qui sait dire, yes, I know, I speak French very well. Tu vois, je me suis dit… Le charme de l'accent français. Ouais, et puis, je pas la moustache à l'époque. donc J'avais un peu moins de charme français, on va dire. <rire> Et donc, je, ouais, je, je me dis, bon, euh, j'ai participé à ce truc-là. Euh, c'était une époque un peu chaotique dans, dans, dans ma vie personnelle où je me retrouvais à dormir chez des copains, etc. Euh, donc, c'était vers la fin de, de, de Quantic Dream, de, ben de Beyond Two Souls. Et tu vois, il y avait Quantique qui commençait à me discu discuter avec moi de, de, de, de me refaire un gros contrat. Donc Je ne sais plus, de, ça date d'il y a 9 ans, mais je ne sais plus si c'était un gros CDD de six mois, voire même un petit CDI, enfin, un CDI pour devenir cadreur, vraiment euh, ben, continuer le cadre et le montage, etc. Mmh. Et donc, moi, je dis trop bien, je trouve un appartement plus à l'époque, etc., et puis là, euh, je crois que c'est le 3 ou 4 janvier, la rentrée de janvier, j'ai mon directeur pédagogique de mon ancienne école qui m'appelle et qui me fait Ouais, je me fais engueuler par l'Australie, tu pas rentré tes options. Je fais Pardon, de quoi tu parles Et il me dit Il euh, bah, faut rentrer tes options pour, euh, pour ton, ton, tes études en Australie, là, pour ton, ton diplôme d'écriture. Et je fais Mais, mais je où tu m'as envoyé un courrier, il m'a dit ah, « bah, oui, euh, mais je t'ai pas envoyé de mail ». Et donc, en fait, j'ai découvert trois semaines avant que, que je, de, je devais être dans trois semaines en Australie. Donc, j'ai quitté mon appart, parce que c'est une offre que tu ne peux pas refuser. Euh, j'ai quitté mon appart, j'ai quitté mon boulot, j'ai quitté vraiment ma vie parisienne pour partir à l'aventure en Australie. Et mon premier cours d'écriture, donc là, j'ai fait 100% de l'écriture et de la mise en scène, parce que c'était vraiment les options que je voulais vraiment… Euh, je me suis dit, tant qu'à faire, autant, autant pousser un truc qui te passionne. Et mon premier cours d'écriture, j'ai mon prof qui est un cador, hein, c'est un mec, il, est, il, travaille, euh, il a travaillé pour la Fox, il a travaillé pour les plus grands réalisateurs. Ah ouais. Et premier cours, il me, il me pose une question, je ne comprends pas, je regarde dans les yeux et je fais « yes ». Et tout le monde rigole et en fait, il m'avait demandé où est-ce que j'habitais en Australie, en Sydney. Mmh. Et là, je fais « ouah, ça va être long quand même, <rire> j'ai beaucoup de travail sur l'anglais à faire quand même ». Et finalement, ça, s'est très bien fini Ouais, ça c'est bien fini. C c est, c est... Mais t t apprends vite, hein. ah, euh, oui, tu sais, vite quand t'es entouré d'anglais. Ah oui, c'est vrai. Tu fais quelques soirées dans des bars, t'as pas le choix. Hein. D'ailleurs, tu me, tu me disais que tu avais fait un film en Australie, d'ailleurs. Tu avais fait ton propre film, c'était un court-métrage Ouais, j'ai fait. Alors, j'ai travaillé sur, euh, sur une vingtaine de courts-métrages quand même là-bas. Euh, en tant que soit ce qu'on appelle directeur de la photographie, donc c'est la personne qui s'occupe du cadre et de la lumière, soit en tant que premier assistant réalisateur, soit euh, bah, en tant que réalisateur, j'en ai fait un qui s'appelle Mila, euh, qui était assez punk comme euh, court-métrage. On est allé dans un bâtiment abandonné qui servait de repère, bah, qui sert de repère. Euh, non, non, il a été détruit. Qui servait de repère à des street artists. En fait, tu rentres dans un bâtiment, tu as l'impression de rentrer dans un nouveau monde. Tu as tous les murs qui sont tagués, des sculptures de partout. Euh, tu rentres dans l'ascenseur. L'ascenseur, il y a des sculptures dedans avec des visages qui te regardent et tout. Et... Euh... Et je ne savais pas l'histoire que j'allais raconter dedans, mais je savais que j'avais envie de faire un film dedans. Et j'avais rencontré une actrice qui s'appelait Anina, euh, j'ai oublié son nom évidemment, son nom de famille, euh, qui joue dans Gasville Magnifique. Euh, et je l'avais rencontrée et, et je lui avais dit J'adorais tourner avec toi et tout. Et là, elle me, je, je l'appelle au culot euh, trois jours avant. Je lui dis Voilà, je n'ai pas, pas de scénario. Je sais juste que j'ai un décor et que je vais faire un truc super onirique. Qu'est-ce que ça te dit de venir et elle, elle vient et on a tourné ce court-métrage. Et je pense que ce sens de l'improvisation euh, qui me vient du jeu de rôle m'a été énormément utile à ce moment-là. Euh, et donc, on a fait un court-métrage voilà, euh, improvisé. Je l'ai monté, je l'ai envoyé à un festoche où j'ai gagné un prix et j'ai fait euh, le, le, un, un, un, un, un festival de cinéma à Sydney. Et là, j'étais très fier, très, très fier, parce que c'était mon deuxième court-métrage en tant que réalisateur. Et ça m'a fait du bien de me dire, euh, ouais, en fait, euh, ouais, tu peux tu peux, euh, tu peux peux être réel, en fait. Ça peut arriver, quoi. Mais Il y a de quoi être très fier. Et ce petit film, est-ce qu'il est sorti de l'Australie ou euh, comment est-ce qu'on pourrait le voir Je ne sais pas du tout. Je crois qu'à euh, <rire> une époque, je l'avais mis sur, euh, sur des, des… Alors, je l'avais enlevé des plateformes parce que quand tu dois le présenter à un festival, en fait, il euh, y a beaucoup de festivals qui veulent qui ne soit pas dispo sur euh, internet pour que tu puisses le présenter, euh, présenter en festival, ce qui est logique, parce que sinon l'intérêt des, des, des festivals de cinéma et de courts-métrages euh, bah, disparaissent. Mais, mm -hmm. le... mais je, crois, je, je je sais plus, il faudrait que je le vois, mais tu vois, une... d'ailleurs c'est un truc très marrant, c'est bah, une autre époque pour moi, euh, l'Australie, mais la photo que vous avez choisie, euh, pour faire le, le petit cadre, le, le cadre que vous avez mis sur, euh, sur la, la page. Sur de, la vignette, sur, ouais. et ben C'est une photo euh, qu'un qu ami m'a pris en Australie. Et, et j'ai trouvé ça trop drôle quand j'ai vu cette photo. J'ai eu, eu un petit sentiment de nostalgie là-dessus. <rire> ça t'a rappelé des souvenirs C'est exactement. Mais du coup, ça peut, ça peut être une plus-value, cette histoire de festival qui refuse, de, sur, sur le moment, d'avoir le, le film un peu commercialisé. Parce que du coup, tu peux peut-être le, le ressortir plus tard avec justement la, le, le petit label que, en telle année, tu as gagné un prix. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais il y a un. Y a un et tu vois, j'avais fait un court-métrage avec mon frère qui s'appelle Mourir et vivre. Euh, qu'on a, qu a tourné en 48 heures euh, tu vois encore une fois ce besoin de faire un, un truc t'as pas de moyens, t'as rien tu as juste un, un, un appareil photo euh, qui fait des images et je me rappelle je lui dis mais vas-y viens, on est à Hier, donc c'est quand même un joli cadre le sud de la France et, et je lui dis vas-y viens euh, on a tout ici, on a un aéroport on a un hôpital, on a des écoles on a euh, la plage, on a les montagnes euh, et je lui dis vas-y viens on tourne un court métrage il me dire, Ah ouais, mais euh, encore une fois, on en reviendra Il me fait, ouais, mais c'est est quoi l'histoire Et là, je lui dis, mais, mais ok, laisse-moi deux, trois jours. Et en deux, trois jours, j'écris une histoire euh, d'un un, un mec qui ne euh, qui qui, qui, qui, qui vit pas, en fait, qui est en train de. de... Mais c'est un peu cliché, mais en gros, c'est l'histoire d'un mec qui ne qui, qui, fait que travailler, c'est un work alcoolique. Et, et donc, il ne voit plus sa sœur, il ne voit plus sa fille, il ne il fait que travailler. Puis. Euh, puis en gros, il, il apprend qu'il est condamné, ben, qu'il a un cancer et qu'il qu qu a des chances qu'il meure dans quelques années. Euh, et donc là, il pète un câble et, et fuck off et il prend un avion et il part à l'autre bout du monde en, en Australie. Et, et je fais la dernière scène sur la plage et avec des gens qui parlent en anglais avec lui. Et tu vois, et tu peux tout faire, tu peux tout faire en, avec un, un comment ça s'appelle avec juste un peu de volonté, euh, des potes qui parlent anglais, euh, avec un aéroport, tu filmes un avion, tu filmes à l'intérieur d'un aéroport, tu as deux, trois personnes qui parlent en anglais, tu attends qu'ils fassent une annonce en anglais, tu la refais avec ton micro, et, et puis paf, tac, tu as, as un court-métrage. Et ce court-métrage-là, je l'ai enlevé d'Internet aussi, parce que tu sais, il y a un truc où tu as envie d'avancer. Mmh. Mais je me dis, il là, là, là, tu, tu... faut les ressortir comme des bronzes. Tu sais, c'est comme tes premiers dessins quand t'es gosse et que tu les mets sur un frigo. <rire> et... <rire> tes parents le mettent sur un frigo, c'est un peu ça. Quoi. Et tout ça, c'est un peu une, une soif de création. J'ai même plutôt envie de dire une, un appétit de création qui semble assez insatiable chez toi. Ça va aller jusqu'où tout ça bah, Je ne sais pas, on va voir. Euh... <rire> en. en, en... Moi, là, tu vois, j'ai des rêves de gosses qui se font, tu vois, il mmh. bon, y, a, y a des projets sur lesquels, évidemment, je ne peux pas encore parler, mais ceux mmh. qui veulent suivre mon actualité, vous verrez, dans, dans quelques temps, il y a des projets de dingues qui vont être annoncés. Euh, euh, côté jeu de rôle aussi, le, le, et puis, ben, tu vois, avec euh, juste, juste quand tu as écrit un scénario de jeu de rôle, moi, j'ai écrit un scénario de dragon, par exemple, mais c'est un rêve de gosse d'avoir pu écrire un scénar avec un système proche de donjons et dragons et, et d'avoir des illustrations j'ai pu travailler avec un, un illustrateur que j'adore qui s'appelle yvan villeneuve donc gay one mais mais c'est tu, tu te dis euh, et en fait tout est possible si tu commences à avoir de l'énergie si tu commences à, à lire les bons livres à avoir de la bonne méthodologie euh, si, si c'est ça en fait tu, tant que tu as la preuve qu'avec la, la bonne énergie de la bonne patate euh, L'envie, euh, bah, tant que ça marche, tu as envie de continuer. Moi, ouais, il y a un truc qui m'a fait, qui, qui était un bonheur, c'est j'ai travaillé sur la bande-annonce de Balser Gay 3. Euh, le, le, T'imagines quand tu es un, un, un, un rôliste et que tu regardes que la boîte qui arrive pour tourner chez toi, bah, dans le studio où on travaillait, et te montre la prévise et, et ils ne t'ont pas encore annoncé hein, évidemment le projet et tu vois un Illityd en train de flotter. Sur la prévise, et tu regardes les mecs et tu leur dis. Donc la prévise, pardon, c'est la prévisualisation, c'est avant qu'on tourne, mm -hmm. on a une version un peu rough, un peu dégueulasse, euh, des animations, des décors et tout. Donc est, tout est dégueulasse, c'est en, en gris, tu as les personnages qui sont souvent donc, ce qu'on appelle anti-pose, en, en posté. Euh, et moi, je vois un edited et je regarde le mec et je fais. Mais c'est pour Donjons et Dragons. Et il me regarde, il fait. Et là, tu fais genre. Oh, et. et c'est trop cool, tu vois. Je bossais sur Love, Death and Robots, d'avoir pu bosser sur de l'animation pour Netflix, c'est trop cool, quoi. Tu me parles de Baldur's Gate 3, je, je te trouve que moi, je suis un très, très grand fan de Baldur's Gate, l'original, comme tout le monde, j'ai envie de dire, ou comme beaucoup de gens, et c'est sûr que pouvoir plus tard travailler avoir son nom sur la production de de, de la licence baldur's gate mais enfin moi ça, ça me semble un rêve un rêve de folie que tu as réalisé <rire> franchement je suis fier pour toi <rire> tu dois te sentir mais mais comme un fou j'ai travaillé sur baldur's gate quoi c'est une icône de dingue qui aime qui, qui met leur, jeu vidéo jeu de rôle quoi c'est ça batata alors j'ai pas travaillé sur le jeu j'ai vraiment tra... enfin, j'ai travaillé sur le teaser qui est la bande annonce du jeu et qui sera aussi une <coughs> des cinématiques du jeu euh, mais je n'ai pas travaillé sur ce qu'on appelle le, ben le, le gameplay, les, les cinématiques à l'intérieur, etc. Et, euh, mais mais tu vois, c'est des trucs où euh, tu fais wow, le, le, le bonheur, euh, bonheur d'arriver à combiner des plaisirs. Euh, tu vois, il n'y a, y a, y a, y a pas longtemps, y a, je crois il y a un an, on m'a demandé, en, pareil, pour un, un, un, un, un, un, un, un, un festival, on m'a dit si tu avais euh, là, budget illimité, euh, euh, et la possibilité de faire un truc, tu ferais quoi, je, mais moi sans aucune hésitation mais je fais une série, soit une série euh, de, de, de films basés sur Donjons et Dragons soit une série de, de films ou de, une série tout court basée sur l'univers de Warhammer parce que imagines juste tu fais une série Donjons et Dragons où tu suis d'abord Elminster tu, fais un, tu regardes un film, c'est Elminster, tu fais un film, tu suis Drist euh, donc tu, tu fais des films sur chaque personnage et après, en mode euh, MCU, donc euh, Marvel Universe, euh, tu fais euh, le moment où ils se rassemblent tous. Mais, mais, mais, mais bien sûr que euh, tu crois, euh, les, les gens ils se disent « Ouais, mais Marvel, c'était quand même super connu. » Mais ce n'est pas vrai parce qu'il y a 15 ans, tu disais que tu disais Wolverine et Spider-Man, tu te prenais des pierres à la récré quand même. Hein. Alors que maintenant, euh, tu dis ouais, « Iron Man, tout le monde connaît. Ben, » Moi, je te parie qu'on peut faire la même chose avec, euh, avec des univers comme Donjons et Dragons ou Warhammer. Je suis certain que tu aurais raison. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas véritablement possible maintenant, avec l'aura que tu as obtenue, avec par exemple le gros succès de l'Extrol et avec bien sûr tout ton, ton passé, ton bagage Pourquoi tu ne pourrais pas essayer de, de t'entourer d'une équipe et de, de lancer un projet dans ce sens-là bah Alors, euh, moi, à l'heure actuelle, je travaille, donc, euh, je travaille mon temps plein, entre guillemets, C'est dans une boîte qui s'appelle Quantic Dream qu'on a mentionné. Euh, et, et c'est une boîte où, pour l'instant, je m'épanouis comme un fou. Euh, je kiffe, voilà, il, il me donne accès justement à des projets comme euh, euh, euh, travailler sur Love, Death and Robots avec, avec des équipes euh, euh, en tant qu'équipe externe. Euh, de, de travailler, J'ai travaillé, j'ai fait toute la direction de voix, donc euh, la, la, la réelle, euh, d'un projet qui s'appelle Sea of Solitude en anglais et en français. Euh, j'ai pu travailler sur Détroit avec des acteurs comme Lance Rixson qui est quand même un des deux seuls acteurs qui s'est fait tuer au cinéma par un alien, un prédateur et un terminator. Et quand tu as un mec comme ça qui débarque <rire> sur le plateau, tu, ben, tu lui parles pendant des heures. Euh, le, le, donc, pour l'instant, tu vois, j'ai 34 ans, je me dis, profite de cette place-là, apprends, continue à apprendre. Parce que la grosse erreur que beaucoup, je pense, de gens font, c'est vois tu n'as qu'une seule fois l'occasion de faire le grand saut. Alors autant prendre le, le, le bon nombre de pas d'élan et, et j'ai l'impression qu'il manque encore quelques pas d'élan avant d'aller euh, tapoter à l'épaule de, de HBO ou d'Amazon ou, ou, ou de Netflix voilà, et de leur dire Eh les gars, on fait on fait euh, le film et le Mister ». C'est une parole très, très, très sage que tu as. Beaucoup ne l'ont pas. Donc, euh, encore beaucoup de travaux à venir chez, chez Quantic Dream. Bien sûr, Let's Roll qui a, encore, qui a encore un très, très bel avenir devant lui. Dans, dans l'absolu, jusqu'où tu aimerais pousser le projet Let's Roll bah, let's Roll, nous on est, on est, on commence à être un petit noyau. Il y, a, il y a des électrons libres pour continuer la métaphore qui commence à graviter autour. Le, le projet, il va continuer à grossir, c'est évident pendant quelques années. Euh, on sait pas exactement exactement la direction on, on sait on connaît nos valeurs par exemple on en a discuté ensemble on a posé les valeurs de la société euh, on a polé, posé euh, la, la, les, les piliers de let's roll donc ça en, en fait on a des fondations extrêmement solides là qui s'installent. on a la chance d'avoir euh, d'avoir été soutenu et d'avoir un budget qui nous permet de, de de voir que Let's Roll, c'est un projet qui ne va pas s'éteindre l'année prochaine, mais qui a encore de belles années devant, devant lui. Euh, nous, ce qu'on a envie, c'est de faire plein de choses. Il euh, y, a, y a des choses, c'est trop tôt pour en parler, mais il y a eu des discussions où on avait des étoiles dans les yeux. Hein, je vous, vraiment, euh, on s'est dit hey, « mais en fait, c'est possible ». C'est possible parce que si les gens nous suivent déjà avec. Euh, quand on est en alpha, euh, quand la bêta sera sortie et qu'il euh, qu y a des éditeurs qui auront sorti des choses, euh, bah, euh, bah, qu'est-ce qui nous empêche de. Bah, tu vois, il y a, ça, ça, ça a été annoncé. Un, un scénario d'initiation où quand tu débarques en mode euh, presque jeu vidéo, tu peux. Euh, bah on t'explique te, Let's Roll avec un tuto, comme un tuto de jeu vidéo au début, avec euh, ⁇ bah Déplace ton token ici, fais un jet d'attaque, ah bah tu as réussi euh, ⁇ et, et ça, c'est rien à côté des choses qu'on a évidemment envie de faire, mais on a, euh, on a la sagesse euh, d'avoir de, de, de, des de discussions. En fait, on a, des grosses, on a une grosse réunion par semaine et on se, euh, toutes les semaines, on se... Euh, on, on, on se fait un point et surtout, on se dit, OK, où est-ce qu'on en est, etc. Et à la fin du, du Kickstarter, on, on avait beaucoup, voilà, beaucoup d'idées, mais on sait qu'il y a d'abord une chose, c'est la bêta. Après, il y a assuré toute la bêta. Et ça, ça va nous amener déjà ben, en 2022, euh, fin 2022. Et puis, ben, fin 2022, euh, début 2023, on, va, on, on annoncera de belles choses, je pense. Peut-être même avant. Il y aura des surprises avant. Il y a des petites surprises à la fin de l'année déjà. J'ai hâte, hâte de les annoncer. Alors, d'une manière générale, donc si euh, je veux suivre les infos de Let's Roll, c'est par quel biais Alors, bah, Discord. Discord, c'est pas mal. Euh, notre Discord, où on fait des annonces régulièrement. Euh, vous pouvez aussi suivre la page Facebook ou la page Twitter où on va faire bah, Twitter et Facebook, on relaye euh, des news. Mais je pense honnêtement, si vous voulez être le plus proche des informations et surtout nous envoyer des retours et des choses que vous aimeriez voir sur une plateforme de jeux de rôle en ligne, bah, le bon endroit c'est Discord. Ouais. Ok. Donc, on arrive à, au terme de cette petite, de cette petite heure d'interview. Euh, je vais te demander un dernier petit mot euh, assez succinct. Qu'est-ce que tu aurais à dire, selon toi et selon ton bagage et tes aspirations, aux jeunes rôlistres qui aimeraient euh, se lancer dans, le, dans ce milieu bah, le, le, J'ai envie de dire plein de choses parce que ça me fait penser aux jeunes qui débarquaient dans, dans, ma, dans la boutique de jeu où je travaillais. Et qui voulaient au début juste acheter du Magic et puis qui s'intéressait aux livres de jeux de rôle. Moi, le truc que je leur dirais, c'est trouver un, un jeu avec un univers. Bah, en fait, c'est aller dans une boutique de jeux de rôle. Et une fois que vous êtes dans une boutique de jeux de rôle, parlez de, des univers qui vous plaisent. Ne foncez pas sur Donjons et Dragons parce qu'il y a d'autres jeux qui pourraient vous plaire. Par exemple, si vous êtes ultra fan une cure en série, euh, des années folles, euh, je ne sais rien, mode Pity Blinder ou de, ou de Penny Dreadful, bah, je vais plutôt vous conseiller de, de, de un Cthulhu qu'un Donjon et Dragon. Ou, euh, ou si vous êtes ultra fan du jeu de figurines Warhammer, bah, peut-être qu'il vaut mieux acheter Warhammer V4 que D 5 Donc, c'est surtout aller discuter avec un vendeur dont c'est le métier euh, et, et poser-lui des, euh, des questions sur… Euh, qu ce que, voilà, est-ce que ce jeu il est simple, facile d'accès Parce que peut-être que vous adorez les systèmes ultra complexes, ce que je ne vous conseille pas pour commencer, mais si ça vous plaît, tant mieux. Et euh, voilà, allez, allez en discuter en boutique. Euh, vous, allez, vous allez voir, c'est un milieu euh, accueillant. Euh, il, il faut juste euh, voilà, franchir le pas. Moi, ça me rappelle. Euh, J'ai fait la même chose avec le monde de, le monde de la BD. Euh, je n'ai pas regretté. quoi. Merci Benjamin, c'était le dernier mot de cette petite interview, j'espère que ça t'a plu. Quant à moi, je vous retrouve dans une heure à partir de 21h pour une interview avec le youtubeur Lasty. Merci beaucoup, à bientôt tout le monde. Ciao Ciao tout le monde. Ciao Benjamin.